Bon, ben, en tant que, que Miss Paca 2015, hein, élue par, par des gens haut placés, hein, eh bien, je pense que au nom de, de Vladimir Bachar et, et Kim, hein, avec qui on s'est concerté avant de faire ses voeux, hein, vraiment on souhaite du, du fond du cœur euh, ben, amour, je dirais paix, euh, tolérance, euh, amitié, bienveillance hein, au, au monde entier. C'est vraiment le, le mot d'ordre de 2015, pas vrai les garçons <rire> Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Bon, de toute façon, ça ne rien de le tenter. Hein. Allez, ben, bonne année quand même. Hein.